Avec ma collègue Myriam, nous occupons du fonds en français langue étrangère, le fonds FLE. Ce fonds existe depuis à environ une dizaine d'années. Mais au fil du temps, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des difficultés à la fois pour nos collègues et pour les usagers de se repérer à l'intérieur de ce fonds. D'où la nécessité de remédier à cette difficulté. Donc on a tout simplement pensé à nous rapprocher des partenaires, Notamment l'AEFTI avec qui on a eu différents échanges et actuellement avec la mission locale. Donc, moi je m'appelle Sandrine, je travaille pour la mission locale depuis mi-mars 2019 dans le cadre du PIAL. Alors, le PIAL, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire parcours d'intégration par l'acquisition de la langue. Le PIAL permet un accompagnement personnalisé entre 3 et 6 mois. Nous travaillons le français de façon individuelle. individuelle. Je reçois les jeunes deux fois à peu près par semaine. Nous travaillons la lecture, l'écriture, mais aussi les codes de la culture française. Puisqu'apprendre une langue, c'est aussi connaître comment fonctionne le pays. L'idée, c'est qu'au bout de six mois, ils acquièrent un niveau suffisant en français pour pouvoir aller en formation droit commun. En effet, aujourd'hui, nos documents sont classés par catégorie. Euh, les méthodes d'apprentissage, le vocabulaire, la grammaire, la lecture, la lecture etc. Euh, mais pas par niveau de compétence, c'est-à-dire A1, A2, b 1 B2, débutant, intermédiaire, etc. Or, lorsque les usagers viennent chercher des documents dans la bibliothèque, ce qu'ils cherchent, c'est des documents qui soient alors portés de compétences, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Eh bien, avec nos partenaires, nous avons fait le point sur les documents qui leur étaient les plus utiles. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait quand même un manque dans notre fonds. Et c'est ce qui nous permettra de réorienter un peu nos commandes. Lors de ma première visite du fonds Fleu, je me suis rendue compte qu'il y avait énormément d'ouvrages, mais qui ne correspondaient pas forcément à mes besoins sur le terrain. Pourquoi Parce que tout simplement, il y avait des livres qui étaient peut-être un peu usagés, mais aussi qui ne répondaient pas à la demande des jeunes. Les besoins des jeunes sont essentiellement euh, l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire des, des livres sur euh, la lecture, la compréhension des écrits, mais aussi la compréhension de l'oral, euh, pour pouvoir passer les tests à 1 ou à 2, pour avoir un niveau. Euh, mais également, très vite, euh, ces jeunes-là veulent travailler. Donc, il me fallait aussi des documents euh, où je puisse travailler le projet professionnel en français. Les échanges avec nos partenaires nous ont permis de voir ce qui manquait dans notre fonds, euh, à savoir notamment des livres sur le monde professionnel avec des cas concrets, des images bilingues, des ABCDR, euh, des livres de lecture et d'écriture, euh, des livres sur la phonétique et la prononciation. Je rencontre régulièrement Myriam et Aïcha, où je fais un retour sur les livres que j'emprunte, puisque moi je suis utilisatrice quotidienne, nous allons dire, des ouvrages. Euh, donc je leur fais un retour sur euh, s'ils sont pratiques ou pas, et puis également euh, les besoins au fur et à mesure, euh, les besoins essentiels et les nouveaux besoins que je n'avais pas détectés auparavant. L'idée c'est que ce public puisse se prendre plaisir euh, et qu'il devienne aussi autonome dans l'apprentissage de la langue. Moi je vais les aider, mais également, c'est vraiment cette... qu'ils qui se rendent compte que la bibliothèque c'est très ouvert et que c'est ouvert à tout le monde. Moi c'est le message que je veux passer. L'objectif voilà. de la réorganisation de notre fonds, c'est de le rendre plus lisible, plus attractif et plus accessible pour nos usagers, mais aussi pour nos collègues, afin qu'ils puissent mieux conseiller et mieux orienter nos usagers.